Au bout du compte, le mois d'avril a été moins chargé que je ne l'aurais cru, alors que sur le papier, il y avait quand même pas mal de sorties. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a tout de même pas mal de longs métrages à rattraper, donc ne perdons pas plus de temps. Et brassons tout de suite tous les films que j'ai loupés durant le mois d'avril 2022. Euh... Il s'est passé quoi dans la tête de Judas Pato. Le metteur en scène américain que j'affectionne tout particulièrement a dû vouloir se taper un délire. Mais alors, est-ce un délire en adéquation avec sa date de sortie sur Netflix Parce que pour le coup, on est proche du non-film. Et rarement, je n'ai été autant déçu de voir un cinéaste se perdre dans une démarche artistique aussi vaine de sens et de construction... Pour un moment de cinéma que je n'ai absolument pas aimé, voire même que j'ai profondément détesté, tant il sonne comme tout ce que le 7ème art comique américain peut faire de pire dans sa catégorie. Le tout renforcé par une sensation de vouloir simplement se moquer un peu des mesures sanitaires et du Covid, de manière détournée sans rien apporter de plus. Rajoutez au-dessus de cela un casting complètement en roue libre qui ne semble jamais vouloir s'investir dans la composition du projet, et vous avez très certainement ce qui peut se faire de pire dans le genre depuis très longtemps. Et franchement, venant de moi, ça me fait mal au cœur de dire cela, mais Judapato Pato vient de nous offrir sa première vraie sortie de piste. C'est une catastrophe totale et maladroite, et qui me fait vraiment de la peine, parce que j'aime Judas Pato, mais là non. Les longs-métrages d'action et d'espionnage semblent se faire extrêmement rares depuis tout de même quelques années. Mais avant de revenir à Cannes cette année, le cinéaste Tariq Salé nous offre une incursion au cœur d'un film d'action à l'américaine pas forcément très surprenant sur le papier, mais pouvant se poser comme une œuvre immersive et intense par de nombreux aspects, avec cette histoire de complots gouvernementaux et d'ex-soldats surentraînés au service de la paix. Le moment de cinéma qui en découle est extrêmement classique par de nombreux aspects, notamment une structure narrative dramatique très simple qui donne lieu à un moment de cinéma haletant, mais où les ficelles narratives sont souvent un peu trop faciles à deviner et à comprendre même dans les retournements de situation. Reste que Chris Pine porte Très bien le film, que la mise en scène se met parfaitement au service d'une tension omniprésente Et que dans l'ensemble on ressort de cet objet assez fasciné par la maîtrise du cinéaste égyptien Mais également assez enthousiasmé par la forme qu'il donne à son métrage Une bonne surprise, certes très classique, on ne va pas se voir la face Mais qui est rudement efficace dans sa catégorie La politique a très bon goût lorsqu'il s'agit de se mêler à l'actualité cinématographique. Et ce n'est pas les deux réalisateurs dont on va parler là qui vont nous dire le contraire. Car une nouveau trip cinématographique de Kervern et Delépine avait la meilleure date de sortie possible et le sujet le plus évocateur probable pour un moment de cinéma se posant comme une bouffée d'air frais au sein du paysage comique français. Le trip de ces deux mères collées l'un à l'autre est un plaisir de comédie qui se veut désinvolte et aussi allumé que l'esprit de ces deux auteurs. Mais encore une fois, il faut malheureusement reconnaître que le voyage est un peu trop long pour ce que les deux cinéastes ont à nous offrir. Cela étant un moment de comédie plutôt sympathique et assez jubilatoire par de nombreux aspects, mais également un concept qui dure un peu trop longtemps, quand il aurait été bien plus explosif et corrosif, sur un format plus court, plus punchy, plus intense et dynamique dans son humour et ses personnages, là où ici, tout prend un peu trop son temps. Malgré tout, la force du film réside dans ce duo purement et simplement jubilatoire porté par un Jonathan Cohen et un Vincent McCain, tous deux parfaits du début à la fin, sonnant comme le morceau de bravoure de la comédie d'un film qui aurait dû, ou pu, être un peu plus équilibré. Mais, au bout du compte, cela reste tout de même un moment de comédie qui se tient. Franchement, à un moment, il faut arrêter. Juste. Arrêtez, ça sert à rien. En un sens, je vais commencer tout de suite par la base qui drive le film. On est clairement dans une posture de spectateur où nous ne sommes pas rejetés par le film. Et même, pour aller encore plus loin, on est dans une position où personnellement je n'ai pas passé un mauvais moment. Pour autant, il est indéniable que Philippe de Chauveron ne change rien à ce qui a déjà été mis en place dans les deux précédents films, et donc clairement en ce sens, ne cherche jamais à proposer plus au spectateur que ce qu'il connaît déjà, soit une tambouille humoristique souvent raciste, et très limite, qui amuse mais ne se renouvelle pas. Dans cette optique, ce volet, aussi divertissant puisse-t-il être, ne sonne jamais comme rien de plus qu'une bien trop longue extension d'un premier film, somme toute sympathique, qui n'a su donner comme suite à cela que la même chose, encore et encore, s'en cherche à offrir aux spectateurs un petit plus, un peu plus fun et décomplexé peut-être. Et au bout d'un moment, il bah, faut avouer qu'on en a un petit peu marre de voir Lobby et Clavier à être dans un état quasi léthargique face à la caméra. La comédie, le polar et l'animation. C'est un joli mélange sur le papier, non et franchement, le gros morceau d'animation que se voulait d'être ce projet porté par le français Pierre Perifel sonnait comme un moment d'animation et d'action assez jubilatoire sur le papier, mais surtout assez novateur de la part des studios DreamWorks. Et franchement, si le film a des affres de Tarantino dans la composition de ses personnages et une forme d'actionneur un peu décomplexée des années 90, il possède un cachet et une forme assez explosive dans son genre, au cœur d'un cinéma de divertissement pour enfants, qui peut parfois les considérer comme acquis avant même de réussir à construire quelque chose de neuf. Mais heureusement que des cinéastes comme Perifel... Par le biais de cette aventure tirée d'une BD franchement explosive et d'une animation assez géniale, par ses dessins mais également par son graphisme peinture et pastel qui fait franchement le taf, et bien rien que pour ça, le film est une vraie perle dans sa catégorie. Ajouté par dessus ce choix de casting vocal aussi jubilatoire que magnifique, que ce soit par la présence en VF de Pierre Ninet ou en VO de Sam Rockwell, dans les deux cas le choix fonctionne et le punch y est. Et c'est une sacrée réussite et surtout une belle promesse largement tenue dans son genre. Le cinéma et le jeu vidéo ne font pas très bon ménage la plupart du temps, on va pas se voir la face. Je ne pense pas du tout que le film de Toby Mickins risque de changer grand chose à cela avec un concept qui aurait pu sonner comme aguicheur sur le papier, soit un jeu vidéo maudit donnant lieu à une course effrénée pour découvrir ce qui se cache derrière, et en ce sens sur le papier on se dit que l'idée bah, peut réellement être fun, amusante, divertissante et assez ludique sur le long terme. Mais rapidement, face à l'objet en question, on se rend rapidement compte que l'ensemble ne tient que sur une toute petite idée, vaguement poussée par des personnages plus ou moins étoffés, mais surtout qui sonne comme une redite de beaucoup de choses et de beaucoup de films et de beaucoup d'idées trop explorées dans le passé. Le metteur en scène insuffle une certaine ambiance, mais souvent celle-ci se limite un peu trop à de vagues idées et conceptions du genre, qui amènent beaucoup de clichés, beaucoup de facilité, et beaucoup de jumpscare, rarement aussi utiles que souhaité. Et en tête d'affiche, le duo Butterfield Evans bah, ne fonctionne pas très bien. Les comédies d'aventure peuvent vite devenir très lourdingues, surtout si elle veut jouer la carte du potache, qui n'est pas un élément très simple à doser. Du coup, personnellement, je m'attendais à un divertissement assez bas de gamme, au vu de ce que les frères ni nice semblaient vouloir nous offrir avec cet objet bizarre, voire même carrément étrange, dans la production hollywoodienne actuelle. Et en un sens, c'est le cas. Cet objet est étrange mais fonctionne par moments, notamment grâce à une envie profonde de la part des deux cinéastes de ne pas simplement nous embarquer dans un film d'aventure décalé, mais dans une vraie comédie fonctionnant sur un duo atypique, rappelant certaines de ses œuvres des années 80 fonctionnant également sur le principe des acteurs charismatiques, mais qui sur le papier, semblent destinés à ne jamais se rencontrer. Cela reste... Très bateau dans son genre, et pas forcément hyper original en termes de structure, ça c'est évident, mais il y a une énergie qui se dégage du tout, qui rend l'ensemble sympathique et amusant, peut-être pas renversant de maîtrise, mais qui sait tenir sa promesse de base, celle de nous amuser. Et il faut bien avouer quand même que le duo Bullock-Tatum possède son petit charme qui fait tenir le tout. Une caméra d'or remise au Festival de Cannes est pour moi la plus belle promesse de cinéma que l'on peut avoir sur une toile. Et si sur le papier son récit pouvait sembler classique et assez convenu, on pouvait attendre quand même quelque chose de la part de la première réalisation d'Antoneta Alamat Kuzijanovic. Et franchement, c'est exactement ce que l'on a. Bien sûr, on pourra toujours chercher à pointer du doigt un manichéisme indéniable dans le positionnement des personnages et dans le questionnement de certains, se posant simplement comme des méchants bien méchants, et certains gentils un peu trop gentils. Mais au-delà de cela... Et c'est surtout ça le vrai atout, le personnage de Giulia qui ressort comme la grande force et forme de cette écriture et de cette œuvre. Si l'interprétation de la jeune et immense Gracchika Filipovic est pour beaucoup dans l'extrême finesse et sensibilité que l'on ressent face à cette héroïne, il est évident aussi que c'est grâce à une mise en scène cathartique, une émotion à fleur de peau, une sensibilité de chaque instant, que le métrage peut se permettre ce luxe d'un manichéisme facile pour ensuite développer des choses que l'on aime ressentir au cinéma. Et c'est cela qui rend pour moi l'œuvre belle, grande et surtout particulièrement forte. Le cinéma de genre est parfois enfermé dans une petite case très classique et très simple. Celle dans laquelle Arnaud Malherbe l'enferme un peu ici est celle d'un drame un poil trop convenu dans son genre, mais qui pouvait potentiellement receler en son sein quelque chose de surprenant et de puissant. Malheureusement, le cinéaste ne donne lieu qu'à un film dont la base dramatique est plutôt intéressante, mais où il ne reste pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent dans son genre, donnant lieu à un moment de cinéma particulièrement simple, mais qui en un sens parvient à aller dans une simplicité tellement radicale que l'on peut ressentir la tension du récit. Malherbe s'enferme dans une petite case, mais domine cette case, parvient à faire en sorte que l'on aime son moment de cinéma, que l'on se passionne pour ses héros, que l'on ait envie de suivre leur aventure pour contenir son concept et emporter son récit dans la meilleure direction possible. Et ainsi, même si l'on voit les limites du long métrage, on se passionne tout de suite pour l'ensemble de la narration. Et pour le coup, Anna Girardot parvient à dominer totalement le récit par une interprétation extrêmement juste. La comédie à la française peut parfois, je dis bien peut parfois, être surprenante. Et tant mieux pour nous même en un sens. N'allons pas jusqu'à dire que la comédie des frères Bouguerraba est à cette image, puisque ce n'est clairement pas le cas. Mais en un sens, elle cherche à détonner dans un certain paysage français de la comédie populaire jeune qui tourne parfois un peu en rond. Au fond, ce qui fait la force de cette comédie, c'est son côté frais et décomplexé très Génération YouTube, qui donne lieu à un ensemble qui se tient, par une énergie contagieuse à de très nombreuses reprises, mais également une fantaisie qui nous emporte avec plaisir au fur et à mesure de son avancée, qui reste tout de même balisée. Balisé parce que l'on connaît par cœur les retournements de situation d'un ensemble cinématographique qui sonne comme trop proche de ces modèles américains, un peu trop souvent convoqué par les deux jeunes réalisateurs qui n'arrivent pas à dépasser le stade d'un American Pie sauce marseillaise, qui devrait sonner comme fun, mais qui sonne rapidement comme une bonne blague qui s'étend un peu trop sur sa lancée, mais qui arrive tout de même à nous amuser par instant. En mettant en avant tout de même que le troisième frère de la bande, Hichem, est un très bon acteur de comédie. Le cinéma de genre nordique est un de ces cinémas qui est le plus créatif, je trouve, lorsqu'il s'agit d'amener des idées sur une toile. Et avec son grand prix de Gérard May en tête, le long métrage de la cinéaste finlandaise Anna Bergholm se positionnait comme ce genre de proposition qu'en tant que spectateur on aime. Celle d'un moment de cinéma cherchant à être aussi frissonnant que conceptuel pour une œuvre sortant de l'ordinaire. Alors indéniablement, le film de la cinéaste sort de l'ordinaire par son concept. Mais dès que l'on rentre dans la base même de son récit, la cinéaste se repose sur pas mal de clichés et de stéréotypes du genre qui ont un peu de mal à faire décoller l'ensemble, laissant souvent le spectateur face à une impression de grossièreté qui peut laisser perplexe face à l'avancée du récit. Reste qu'au bout du compte, l'ensemble est un moment de cinéma prenant et haletant, qui ne brille pas forcément par sa nouveauté mais qui possède un style indéniable, une forme glaçante et une conclusion qui ne peut clairement pas laisser indifférent par la promesse de l'interprétation qu'elle laissera au spectateur. Et la jeune Siri Solalina en tête d'affiche est vraiment impressionnante pour son jeune âge. Je suis un très grand friand de thriller et je dois avouer que la France, depuis quelques années, arrive à nous proposer de très belles choses. Du coup, j'avoue avoir particulièrement été intrigué par le projet de Mathieu Géraud, dont il s'agit du premier long métrage, pour une œuvre cherchant à explorer le trauma militaire d'un homme voué au combat et à une forme de fraternité parfois incomprise. L'œuvre qui en découle est donc haletante et surtout parvient à surfer entre les genres avec une réelle efficacité pour ne pas simplement embarquer le spectateur dans un thriller mais également dans un drame plutôt surprenant et haletant dont ressort avant tout une efficacité indéniable dans le rythme, dans le montage et dans le jeu de tension quasi constant qui réside entre ces différents protagonistes. Après le scénario pêche un peu par de trop nombreuses facilités scénaristiques ayant la fâcheuse tendance de désamorcer tout ce qui se passe à l'écran et de rendre surtout beaucoup trop de situations peu impactante pour la suite des personnages, ce qui est un poil ennuyeux quand l'attention réside beaucoup dessus. Mais Neil Snyder est là, et encore une fois il confirme qu'il est un immense acteur qui peut dominer à la perfection des récits. J'aime bien les films de procès, même si c'est très cliché, la plupart du temps, ça s'avère surtout être très efficace. Et c'est exactement ce que semblait promettre Marco Crosspainter avec ce récit haletant et prenant autour d'un avocat recevant en commis d'office une affaire de meurtre qui pourrait sembler banale mais qui va devenir une affaire renversante et historique. Et en ce sens le film est tout simplement flamboyant de maîtrise et de créativité dramatique emportant le spectateur dans un torrent de tensions et de retournements pour une œuvre créative, inventive, généreuse, haletante et puissante qui parvient à passionner avec facilité mais qui surtout démontre à quel point bien écrire ce genre de récit est extrêmement important et donne toute sa saveur à ce genre d'histoire. Du coup on se laisse avec plaisir bercer par les nombreuses révélations au cœur d'un moment de cinéma généreux dans son genre qui laisse de la place à l'attention pour certes un ensemble somme toute déjà vu et revu dans le genre mais qui passionne et emporte par sa maîtrise d'un geste simple mais magnifique. Porté par le charisme indéniable à l'écran d'Elias M. Barek qui est tout simplement immense et qui domine le film. Même si je ne suis pas fan de la série, je dois avouer avoir été agréablement surpris par le premier long métrage. Donc pourquoi pas le 2 Du coup, j'avais bien envie de voir ce que cela allait donner de retrouver à nouveau ces personnages sur grand écran, une nouvelle fois porté par le créateur de la série et par le réalisateur Simon Curtis. Et en ce sens, une nouvelle fois, le tout se tient extrêmement bien et donne lieu à un moment de cinéma entraînant. Pour une aventure, une nouvelle fois, romanesque, juste comme il faut, cherchant avant tout à construire une épopée de transition comme le titre cherche clairement à l'évoquer, pour un moment de cinéma purement et simplement classe, dans son sens le plus noble du terme. Bon, après, je dois bien avouer que le tout est beau beaucoup trop long pour ce qu'il a à nous offrir, pour un moment de cinéma qui reste entraînant, comme évoqué avant, mais qui n'en demeure pas moins un peu trop long pour ce qu'il a à nous raconter, soit surtout une histoire d'héritage classique et un poil trop simple. Mais qui, heureusement porté par le casting original, reste flamboyant. Il y a parfois des comédies où on se demande réellement qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'auteur car honnêtement, rien ne va dans les prémices de la première réalisation de Ahmed Hamidi, co-scénariste tout de même de Le Grand Bain, qui cherche à nous embarquer ici dans une aventure comique aussi rocambolesque que finalement très vaine. En réalité, et pour être totalement franc, ce n'est que vers la fin du long métrage que j'ai eu la pleine sensation que le cinéaste avait dû être contraint de construire son récit comme un enchaînement très étrange de gags, tant on sent que le metteur en scène cherche vers la fin à développer avant tout un film humain, et presque sensible, qui aurait pu se tenir s'il n'y avait pas quasiment 45 minutes de film entièrement construite sur une mécanique de gag à répétition. Car franchement, si on se limite à chercher à comprendre les deux personnages principaux à la fin, on se dit qu'ils ont eu une belle évolution, et que cela peut marcher si l'on se dit que les gags, l'aspect comédie burlesque et la lourdeur du postulat, ne sont finalement qu'une surface très marketing. Et le duo Alban-Ivanov-Fatsa Bouyamed est aussi sympathique de temps en temps que parfois littéralement insupportable. Les récits biographiques sous forme d'animation, c'est vraiment un effet de mode qui est parti très rapidement du cinéma. Il fut une époque où l'idée était passionnante et enthousiasmait de nombreux réalisateurs, mais aujourd'hui, cela ne semble plus attirer qu'un public de niche. Mais Michaela Pavlatova a choisi de nous embarquer dans l'aventure d'Era, une jeune femme tombant amoureuse de Nazir et décidant de se marier avec lui. Plongée haletante et immersive au cœur d'une famille du début des années 2000 à Kaboul, le long-métrage est une merveille d'animation par son style très épuré, sa forme assez simple mais rudement efficace, et son envie profonde de nous emporter dans un divertissement émouvant et prenant qui se mue au fur et à mesure de son avancée en une sorte de thriller social rondement bien mené. Le seul défaut reste le rythme parfois un poil bâtard de l'œuvre qui ne réussit pas totalement à convaincre à cause de cela et qui empêchera même certains spectateurs de rentrer dans cette aventure qui reste pourtant un moment d'émotion et d'immersion rare qui fonctionne de son début. À sa fin de plus le doublage est merveilleux et particulièrement bien soigné dans son genre bon au vu des trois derniers rattrapages qu'on a eu celui là est presque léger à côté donc on a plutôt bien réussi je pense j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et comme d'habitude n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais